Bonjour à tous, aujourd'hui on va travailler sur le plan d'un terrain. C'est un terrain sur lequel on va par la suite construire une maison. Et ce terrain va avoir une influence sur la façon dont on pourra construire notre maison. Donc on va étudier ça aujourd'hui. On va commencer par réfléchir à quelle échelle on va faire notre plan. Ensuite on ira tracer le terrain sur une feuille A4. Puis on ira tracer la zone constructible, la zone dans laquelle on aura le droit de construire la maison. Et enfin, pour ceux qui auront le temps, on pourra calculer la surface maximale de plancher. On verra ça à la fin de la vidéo. On va commencer par notre échelle. Donc on a un grand terrain, très grand, et une petite feuille de papier format A4. Notre terrain mesure 25 mètres de large sur 40 mètres de long. Notre feuille, quant à elle, fait 21 sur long. 29,7 cm de long Je vous avez compris que la feuille est beaucoup beaucoup plus petite que le terrain donc il va falloir qu'on rétrécisse ce terrain beaucoup pour qu'il rentre sur la feuille et le but pour l'instant c'est de déterminer par combien diviser les dimensions du terrain pour que ça rentre sur la feuille alors on pourrait commencer par se dire que peut-être qu'on pourrait diviser nos dimensions par 100 si on divise par 100, nos 25 mètres, ça va nous donner, je laisse le temps de réfléchir, ça va nous donner 25 cm. Et nos 40 mètres, du coup, ça va nous faire 40 cm. Est-ce que c'est bon Malheureusement non. On voit que 25 cm, ben, ça ne tiendra pas dans nos 21 cm de large, et les 40 cm non plus en hauteur. Donc on va continuer à diviser le terrain on pourrait diviser par 2. Ça me paraît pas mal. Donc nos 25 cm divisé par 2, ça va nous faire 12,5. Et nos 40 cm, 20 cm. Et là, il me semble qu'on est pas mal. On voit que ça rentre sur notre plan. C'est parfait. Comme on a divisé par 100 puis par 2, c'est comme si on avait divisé par 200. Et donc, notre échelle, on va dire que c'est une échelle 1 sur 200 ou 1 2 centième. Donc le, le terrain dessiné sur la feuille est 200 fois plus, plus petit que le terrain réel. Maintenant qu'on a déterminé ça, on va pouvoir prendre notre feuille et commencer à tracer notre terrain. Ok, on va prendre la feuille dans le sens portrait. On va avoir besoin de dessiner un petit peu ce qui est aux alentours du terrain. Donc on va se décaler un petit peu du bord de la feuille commencer par tracer un trait parallèle au bord de la feuille à 5 cm pour faire ça on pourrait se dire que on pourrait tracer un trait à 5 cm du bord mais à ce moment là, le trait qu'on va tracer il aura du mal à être parallèle il risque de fort de finir en biais donc n'est pas la bonne solution si on veut avoir un trait bien parallèle il faut qu'on mesure deux fois on va mesurer 5 cm en haut et 5 cm en bas et à partir de là j'ai plus qu'à relier mon mes deux, mes deux petits traits pour faire ma limite une fois que j'ai ce trait à 5 cm je vais faire mon trait suivant qui sera à 12,5 cm donc la largeur du terrain sur le, sur le plan donc je retrace 12,5 demi en haut et en bas et je relis une fois qu'on a fait ça on va faire les traits horizontaux donc pareil on va se décaler de 5 cm donc 5 cm de chaque côté, je fais mon trait. Ensuite notre terrain, on a vu qu'on le traçait à 20 cm de longueur. Donc 20 cm par rapport à mon premier trait. d'un côté et de l'autre, et je relis. Et là au milieu, j'ai notre terrain. Une fois qu'on a tracé ça, on va pouvoir effacer quelques traits de construction. Ces deux là et les deux en bas. Et on va garder les autres, vous allez voir pourquoi. Au nord de notre terrain on a une route, habituellement le nord d'un plan on le met en haut donc on va avoir notre route en haut qui va longer notre terrain. Vous pouvez le colorier en gris, le hachurer en gris, dessiner une route ou débrouiller comme vous voulez, le but c'est qu'on voit que c'est une route. Au sud on va avoir une rivière, donc là moi je vais la dessiner en bleu mais vous pouvez la hachurer ou la dessiner avec des petites vagues ou je ne sais quoi le but c'est pareil, on voit que c'est une rivière et de chaque côté on va avoir des voisins il va falloir que vous dessinez les voisins, faites attention un hein, plan vous avez compris c'est vu de dessus donc soit vous dessinez les voisins eux-mêmes vu de dessus, soit vous dessinez leur maison, peu importe ça ne sera pas évalué dans la note et donc on va avoir vous avez compris, notre terrain qui sera au milieu maintenant qu'on a notre terrain ben malheureusement on ne peut pas faire ce qu'on veut sur notre terrain, il y a des lois. Et notamment pour la construction, il faut qu'on respecte ce qu'on appelle le plan local d'urbanisme, Ce qu'on va voir dans la prochaine partie. On ne va pas avoir le droit de construire la maison là où on veut sur le terrain, on va devoir se décaler un petit peu par rapport aux voisins. Les voisins n'ont pas forcément envie que je construise ma maison contre leur terrain. Ce plan local d'urbanisme, il va déterminer dans chaque commune différents quartiers, et pour chaque quartier, fixer des règles. Par exemple, la colle sur loup, vous avez bien vu que dans le village, les maisons ont le droit d'être collées les unes aux autres, alors qu'en dehors du village, chaque maison est construite à peu près au milieu du terrain. Vous voyez bien que les règles sont différentes, puisque les quartiers sont différents. Nous, dans le quartier où nous allons mettre notre maison, on va avoir comme contrainte de devoir construire à au moins... 5 mètres de la route 4 mètres du terrain des voisins et 10 mètres de la rivière Faites très attention les dimensions ce sont des mètres ce ne sont pas des centimètres du plan il va falloir convertir ces dimensions là en centimètres du plan avant de faire vos, vos tracés le but est de tracer la zone constructible qui sera une, un rectangle qui sera comme ça dans le terrain et qui sera la zone dans laquelle on aura le droit de mettre notre maison appliquez-vous utilisez les, ce qu'on a vu auparavant faites votre calc calcul de centimètres et essayez d'être à peu près propre dans votre tracé pour ceux qui auront le temps on peut calculer ensuite la surface maximale de plancher ce sera à faire au dos de la feuille et en bonus vous aurez d'abord à calculer la surface du terrain soit en vous servant de vos souvenirs de maths de l'école primaire soit en allant chercher sur internet une fois qu'on aura la surface du terrain il faudra déterminer combien font 12% de la surface du terrain c'est ce que nous le PLU va nous forcer cette surface de plancher ça va correspondre à la surface du rez-de-chaussée de la maison voilà Et ça va faire donc un certain nombre de mètres carrés si vous arrivez à trouver ce nombre de mètres carrés vous aurez le droit à un bonus sur votre note allez, essayez de vous appliquer je vous souhaite un bon travail et un bon courage.